Aujourd'hui, nous sommes à saint amand les eaux C'est la ville de Fabien Roussel, c'est ici qu'il mène son action politique, c'est ici qu'il vit. On va s'intéresser aujourd'hui à son action concrète, locale. On va l'interroger sur son attachement à ce territoire pour lequel il se bat régulièrement, dans les institutions et aussi sur le terrain. Allez, pas de temps à perdre, beaucoup de choses à voir, c'est parti Pour celles et ceux qui auraient manqué un épisode, Fabien Roussel, c'est en fait un jeune élu. Il n'a brigué sa première responsabilité élective qu'en 2014, devenant à cette occasion conseiller municipal à saint amand les eaux Il sera ensuite élu député du Nord en 2017, à la suite d'Alain Bocquet, figure communiste locale et nationale. Mais pour Fabien Roussel, son attachement à ce territoire dépasse largement le cadre de ses mandats. C'est chez lui, tout simplement, et depuis toujours avant de commencer cette interview, je le dis parce que les gens sur Internet vont nous poser la question, on est assez éloignés euh, l'un de l'autre, et on est en train de faire cette interview sans masque, mais dans le cadre... Des règles sanitaires. Absolument. Merci de nous accueillir sur tes terres. Et moi, la première question que j'ai envie de te poser, parce qu'on en a un peu parlé en off, au-delà du fait que ce soit ton terrain politique, tu me dis, quand je vais à Paris pour mes responsabilités, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. Parle-moi de cet attachement, toi qui es né à Béthune, qui est un enfant du Nord. Oui, ce n'est pas mon terrain politique. C'est seulement là où, où j'ai grandi, où je suis né, où je vis. J'ai grandi, je suis né dans le bassin minier. Je suis très attaché, très soucieux de pouvoir y rester. Je vais à Paris la moitié de la semaine pour mes activités à l'Assemblée nationale. Je suis très attaché à pouvoir passer l'autre moitié de la semaine ici et de continuer à rencontrer les gens d'ici et à aussi me déplacer dans toute la France pour aller à la rencontre du monde du travail. Tout ne se passe pas à Paris. Paris, c'est pas la France. La France, c'est pas Paris. Quand tu reviens ici, tu me donnais même une anecdote. Tu me disais, des fois, tu vas pêcher le long de, des écluses et tout ça. C'est important, avec toutes les activités que tu mènes, la course folle que tu as tous les jours à quoi, entre les médias, les responsabilités, d'avoir des moments où tu te poses. Oui, c'est important de pouvoir quand même avoir une vie euh, normale. Sinon, on n'est pas des machines. J'aime bien pêcher, donc euh, exercer ma, ma passion euh, le long de la SCAR. Mais aujourd'hui, pas le temps de pêcher. Au menu, une journée en circonscription, très chargée et qui commence très fraîchement. C'est ça, les députés du Nord. C'est pas les chauffeurs, les, les beaux salons de la République, hein. on oh, oh, oh, oh, marche oh, tout de suite <rire> <rire> Elle a un microclimat, ta voiture Le beau soleil du Nord Il fait plus froid ici que dans le Sud, mais la facture d'électricité, du coup, elle est plus élevée. On paye pas moins cher l'électricité ici. Hein. Ouais. Et quand on se prend des hausses d'électricité, c'est horrible. La, la priorité, elle devrait être à des régions comme la nôtre, comme l'Est, euh, dans la rénovation des logements. Parce que c'est ici que ça pique le plus. Des journées qui commencent comme ça, Fabien Roussel en fait son quotidien, malgré sa dimension d'homme public national. Pour lui, le terrain, c'est une source d'inspiration politique. C'est important de garder ma vie ici, pour continuer d'être en contact avec les gens d'ici, que les gens de ma circonscription vivent. D'autres le vivent dans d'autres endroits de la France. C'est comme ça que j'ai entendu la colère monter sur la hausse de la CSG sur les retraités. C'est comme ça que j'ai entendu monter la colère des Gilets jaunes. C'est comme ça qu'on peut ressentir le pouls de la France. Et ça, on ne le ressent pas forcément quand on vit 7 jours sur 7 à Paris, comme le font certains. Tous les chefs de parti vivent à Paris. J'en connais qui sont députés du Pas-de-Calais, et qui vivent à Paris. J'en connais qui sont députés de, du sud de la France et qui vivent à Paris. J'entends parfois euh, des belles phrases, des bonnes idées, des bons mots. Moi, je me nourris de ça. J'ai parfois, dans mes discours à l'Assemblée nationale, des phrases ou des idées que j'ai prises ici, sans droit d'auteur. Mais euh, euh, je, je préfère parler comme eux euh, plutôt que d'avoir des discours tout faits. Et s'il y en a qui n'ont pas de discours tout faits, ce sont bien les enfants. Fabien Roussel leur rend visite à l'occasion du Conseil municipal des enfants de Rojult, une commune de sa circonscription. Alors bienvenue chers collègues à nos côtés dans cette formidable aventure. Je compte sur vous et vous adresse encore toutes mes félicitations. Je voudrais moi aussi accueillir euh, ces jeunes euh, conseillers municipaux qui euh, vont débuter leur euh, mandat. Vous allez, vous, faire des propositions pour tous. Et ça c'est très important. C'est-à-dire faire fonctionner euh, la la société, le, le, la vie de la commune. Et c'est comme ça que notre pays arrive à, à nous faire vivre tous ensemble. Eh bien vous, vous allez prendre votre part là-dedans. Bravo à vous. Qu'est-ce que tu as proposé dans ton programme J'avais proposé euh, euh, un financier parc à côté du City. Parce qu'elle parle pas au City, peut-être que je peux trouver des financements. Peut... Ah, bah, c'est bien <rire> <rire> Félicitations Merci. Merci. Derrière un exercice qui peut paraître symbolique, il y a dans cette démarche un enjeu important concernant l'éducation civique et citoyenne des futures générations sur un secteur miné par l'abstention et le vote rassemblement national. Et tu me disais en fait c'est eux ou nous quoi. Si toi et d'ailleurs tous les tous les gens, les militants, militantes et militants, pas que communistes d'ailleurs de gauche, progressistes, dans les assauts, dans, dans plein de plein de domaines, si on lâche, euh, c'est en gros c'est le RN qui va prendre la place quoi. Il y a une telle colère dans le pays. Euh, les gens, malheureusement aujourd'hui, pour exprimer leur colère, une partie d'entre eux, euh, ou ne vont plus voter, sont dégoûtés des élections, ou utilisent leur, leur bulletin de vote euh, pour mettre un, un bras d'honneur aux politiques, vote Front National en pensant que ça sera efficace. Voilà, la colère des gens, elle est stérilisée. Marine Le Pen, elle va pas régler le problème du pays. Elle ne va pas répondre aux besoins de réindustrialiser, aux besoins de salaires, aux besoins de services publics. C'est pas son programme. Moi, je voudrais m'adresser à ces gens-là, ceux qui votent plus ou ceux qui se trompent de colère en votant Le Pen, en leur disant « Mais imaginez si c'était nous qui avons le pouvoir sur les banques, les assurances, sur le droit de dire notre mot dans les multinationales, dans les entreprises. Eh bien, on changerait complètement la donne. » Eh bien, c'est comme ça, c'est ce que je propose et c'est euh, bah, tout le programme du Parti communiste français aujourd'hui. Et de la colère, il y en a, en France, comme sur ce territoire et surtout en période de Covid. En témoigne ce couple de restaurateurs qui ont pris rendez-vous avec le député Roussel pour faire part de leur inquiétude vis-à-vis -vis de la situation actuelle. Il y a, il y a quelques aides locales qu'on n'arrive pas, enfin qu'on n'a ouais. pas parce qu'on n'est pas dans les, dans les clous, mais globalement, toutes les aides gouvernementales, on y a droit. Premier mmh. confinement, on avait vraiment tout perdu. Mmh. Parce que là, on avait 1500 euros d'aide avec euh, à peu près 10 000 euros de charges par mois. On avait la chance d'avoir une trésorerie saine, on a su faire face. C'est le manque de perspective qui est embêtant. Je regrette, moi, profondément qu'il n'y ait pas de, pour vous, de, de perspective, même, même à six mois, je dirais. De problème, ça, le problème, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas se projeter et arriver à Mais... un moment, c'est compliqué euh, psychologiquement. Ouais. Ouais. En fait, on fait des, des menus emportés le week-end. Pourquoi Parce qu'en semaine, ben, on n'a pas de demande. Mais c'est pas suffisant. Quoi. Non. Non. Pas Moi, non, pas. on essaye euh, à la base de serrer les coudes. Bien sûr. Moi, j'interviens euh, s'il y avait des besoins pour euh, des aides qui n'arrivent pas, euh, même pas. y compris au niveau de la région. Ouais, hein, ouais. Merci bon, beaucoup, on compte sur vous. Et moi, je compte, compte sur vous aussi. Bah, oui, non, non, non, mais mais ça, ça, on continue à venir manger ici. Bien <rire> sûr, avec plaisir. Bon courage à vous. Merci, Merci bien. On fait le choix d'un engagement comme un maire peut le faire pour sa commune, comme un président d'association peut le faire pour son assaut, comme un homme d'église, un homme de religion peut le faire pour défendre sa foi. Mais enfin, je veux dire, on fait ça parce qu'on a une conviction il y a des élections, donc euh, c'est le moment où on parle aux gens. Et puis en dehors des élections, il y a des combats qu'on mène. J'ai plus souvent fait ça dans ma vie que de me présenter à des élections, d'ailleurs. C'est vrai qu'il faut dire que en fait, tu, es, tu es, as des fonctions électorales que depuis 2014. Avant ça, tu avais un métier. Euh, je n'ai jamais été élu. Moi, ce n'est pas mon truc. Je suis toujours euh, engagé, battu, euh, dénoncer les injustices, réclamer la vérité, mais euh, je ne me suis jamais présenté aux élections euh, avant. Et malgré d'ailleurs toutes tes grandes responsabilités au Parlement, au PC, etc., tu es toujours là euh, aussi au conseil municipal. Tu n'en rates pas, hein Je suis, moi, attaché à faire Vivre le programme pour lequel on a été élu ici à saint amand les eaux J'aime ma ville, je veux m'engager aussi pour elle. Et pour rester attaché ici et à, à aussi bien mesurer les problèmes que rencontrent les gens, je continue à faire des permanences euh, dans chacune des communes de ma circonscription. Donc les gens prennent rendez-vous, on se voit, ils viennent me parler de leurs problèmes. Je tombe sur le cul quand j'entends je, je, les problèmes qu'ils viennent me poser. Je, je suis extrêmement attachées à la commune. Elles sont nées à l'issue de la Révolution française. C'est un héritage de la tradition française. Elles ont été créées pour empêcher le roi, la monarchie de reprendre le pouvoir. Donc ce sont des sentinelles de la démocratie, ce sont les sentinelles de la République. C'est là où véritablement on peut euh, faire vivre la démocratie au plus près des gens. Euh, J'adore, moi, aller à leur rencontre, soutenir leurs projet, faire vivre cette démocratie qui démarre même avec, euh, avec des enfants. On se retrouve du coup bah, à la semaine prochaine. Tu seras prêt encore à répondre à vos questions Bien sûr, pas de problème. À disposition. À disposition, c'est un terme qui revient souvent. Eh ben merci beaucoup Fabien. Et puis c'est parti parce qu'il y a du boulot. Tu as encore ouais, pas mal de trucs en circo à faire donc pas perdre de temps. Merci.